Bonjour, Corinne Spilvois me revoilà pour le 11e jour de ce challenge vidéo sur 30 jours. Hier, je vous ai parlé du problème de la limite supérieure. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui déclenche cette limite. Ce sont les barrières cachées. Ces barrières se mettent en place dès notre enfance. En réalité, je ne vais pas vous faire long sur ce sujet, je ne vais pas vous expliquer profondément comment ça se passe, je vais juste nommer ces barrières. La première, c'est se sentir imparfait. Pour ça, je vais vous donner l'exemple de Charles, dont les parents se sont séparés alors qu'il avait un peu plus d'un an, et c'était une bagarre sans nom, une haine terrible entre son père et sa mère. Un jour... Son père lui a dit, chaque fois que je te vois, je pense à ta mère. Évidemment, Charles a pris ça pour lui, c'est lui qui était imparfait. Il n'a pas pensé une seconde en tant qu'enfant que c'était une histoire entre son père et sa mère et que ça n'avait rien à voir avec lui. Mais voilà, encore aujourd'hui, ça l'influence en tant qu'adulte. La deuxième barrière, c'est la déloyauté et l'abandon. Et pour ça, je vais vous donner l'exemple de Sylvie, qui vit dans une famille ouvrière où personne n'a jamais fait ni d'études, ni de diplômes. Pourtant, elle aurait l'envie et la capacité de faire des études de médecine, mais comme elle aime profondément sa famille, qu'elle se sent absolument en loyauté, inconsciemment, elle fait tout pour échouer aux études. Je vais vous parler du de la troisième barrière. C'est plus on a de succès, plus on est enfin un fardeau. Hendrix lui-même raconte qu'il a cette barrière. Son père est décédé juste quelques semaines après sa conception. Donc Évidemment, quand il est né, il était un fardeau pour sa mère qui en plus avait encore un autre fils, était sans aide, était sans emploi. Heureusement, à côté de ça, il avait des grands-parents qui n'ont eu que quatre filles, et donc étaient super heureux d'avoir un petit-fils qui est devenu un peu leur fils, le fils dont ils ont toujours rêvé. Mais comment ça s'est passé Plus tard, alors qu'il a sorti le premier livre, euh, il l'a offert à sa mère et à son frère, qui ne l'ont même pas regardé. Il se sont simplement, c'était un fardeau pour eux, de plus. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça La quatrième barrière, c'est faire de l'ombre. La situation est la suivante. Consciemment ou inconsciemment, on vous demande de ne pas trop briller. Pour, par exemple ne pas faire de l'ombre à votre frère ou à votre sœur je suis sûre que certains connaissent bien cette histoire voilà c'était les quatre barrières qui créent la limite supérieure et comme demain c'est dimanche j'ai pris la décision de vous faire de faire quelque chose de différent et faire une petite surprise après-demain je vais vous parler du comportement qu'on a quand on atteint cette limite supérieure. En attendant, je vous dis à demain. Ayez un beau dimanche. Et à bientôt. Au revoir.